Précédemment dans la dans Charlie, nous nous sommes réveillés sur une petite île peuplée de pandas. là Nous étions pauvres, sans aucun souvenir. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je m'étais réveillé, bien sûr, dans, une, dans un temple monial. Euh, étant chaman, je me demande encore comment j'ai pu me réveiller dans un endroit pareil, pendant que je passe level 8. Et je chope mon bouclier de foudre, donc ça, c'est plutôt fat. Du coup, je lisais nous en étions à... Euh, je me réveille dans un petit temple, moine. J'ai dû trimer, bien entendu, réparer la maison des de, de saloperies de Larbin. J'ai dû aller allumer le chandelier tout en haut de la tour, parce que ces gros tas de pandas ne sont pas foutus de bouger leur derrière jusqu'en haut du bâtiment. J'ai dû aller défoncer la tête de leur champion, qui était un peu plus loin euh, sur la petite allée. Je suis ensuite rentré, arrivé dans un petit village où j'ai aidé à réparer le moulin. Je pense que c'était un moulin. Et puis j'ai ramassé des légumes et je vous retrouve bonjour à tous pour l'épisode 4 de l'Iron Man Challenge. Nous sommes donc avec notre petite Iron A.L. Iron, je vais arrêter de dire Iron parce que c'est moche quand même. Donc, je vais juste dire A.L, la pendette chaman qui est motivée pour... Euh, pour Monter de level peut-être ressortir dans cet épisode de, de euh, la zone, mais j'en doute fortement. Pendant que je vais lancer le timer, parce que j'ai encore une fois oublié de faire la, la vidéo, va durer 35 minutes comme la dernière, mais ça c'est un autre détail. Donc ça vous plaît, ça hein. le faisait une heure, on s'en foutrait, non Enfin. Non, on s'en foutrait pas. Ouais, c'est parti. Voilà, nice. On y va. On est go, on est bon. Tout va bien, Je j'ai un inventaire rempli à rabord, je suis en train de chercher les parchemins de sagesse, à brûler bien entendu, la sagesse des singes, hein, bien sûr, quelle sagesse des singes, je n'en ai aucune idée, ça serait écrite, on va quand même lire la description de la quête. Nous devons aider l'ancien Shaopai, rare sont ceux à mériter autant notre bonté. En arrivant, vous avez remarqué les parchemins et la sagesse accrochés dans les grottes du sud. Les en ont souillé un grand nombre. Ah c'est pour ça, en gros ils ont craché dessus et nous on doit aller les brûler parce qu'ils sont plus lisibles. Non ils les ont peints, putain suis-je con, il y a une grosse trace de peinture dessus. C'est marrant comment on peut redécouvrir la quête après les avoir fait plusieurs fois. Hein. Bon après les pandas, je vous avoue que c'est pas la zone que j'apprécie le plus et que je connais le plus au monde. Mais on s'en fiche justement, justement. Pendant que notre amnésie passe, bien entendu, nous sommes euh, nous rappelons de quelques prêts souvenirs de notre euh, lointain passé. Tout jeune. Euh, tout jeune avec de maman et papa panda. Je sais plus, plus du tout où je voulais en venir. <rire> Mais c'est pas grave. S'il m'apprenait bien sûr les rudiments euh, des talents chamanes. Parce que bien sûr, faut savoir que moine, quand vous faites un moine, pour tous les moines de la terre, vous êtes que panda. Vous, euh, vous êtes que panda, non, pas panda. Aucun rapport. Euh, vous êtes que... Bah si, pour tous les moines de la terre, vous êtes panda. Pour tous les pandas de la terre, vous êtes moine plutôt. On va y arriver, tout va bien. Et euh, donc j'ai été élevé en exil de cette zone. Par mes parents chamanes. Après j'avais un papa orc. Et une maman panda hein. c'est pour ça que j'ai loin exil aussi hein. C'est pour ça que j'ai pu apprendre les de chaval. <rire> bon sang, on est-on Plus fort que la pierre, on va rendre les quêtes. On va essayer de se tailler de cet endroit parce que franchement il me déprime un petit peu. Papa Orc et une maman panda. Tout à fait, euh, tout à fait. C est, c est, ça va bien hein. ouais. Le petit personnage tout sympathique. Bon alors, j'ai doute quoi. Non c'est moins bien, c'est moins bien aussi, en fait mettre ça, les gants de la vérité. <rire> Pendant qu'on est en train de se faire imaginer un accouplement entre un panda et un orc, ça doit être dégueulasse Après chacun son truc. Je hein. choisit pas ses parents comment dire. Hein. Oh là là. Notre père, qui n'est d'ailleurs qu'un disciple, un lointain disciple de Thrall, le grand. comment on l'appelle. Bon, sinon avec toutes ces conneries. Hein. Ah oui, on a encore décimé ces saloperies de singes, parce que franchement, ils savent pas les, les buter eux-mêmes. Et pour euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette vidéo où je commence à raconter des bêtises sur mon personnage, nous sommes donc dans l'Iron Man Challenge avec les règles principales qui sont de ne pas pas pouvoir utiliser de stuff autre que du stuff blanc ou du stuff gris, je ne peux pas avoir de spécialisation, euh, je ne peux pas faire plein de trucs en fait, tout, tout est dans la description de la vidéo si jamais vous vous demandez toutes les règles qu'il y a, mais pour les principales c'est ça, je peux pas utiliser de stuff blanc gris, je peux pas mourir, je peux pas utiliser de spécialisation, c'est les trois plus galères, hein. c'est déjà pas mal. Après il y en a masse, en hein, petit composants tout ça mais ça c'est des détails. Et notre but est bien sûr de pex le plus longtemps possible et d'arriver le plus haut level possible. Euh, donc on va essayer de faire ça bien. Et notre but sera d'arriver level 100. Je sais pas encore comment ça va être possible, mais on va arriver level 100 sans mourir, moi je vous le dis. Moi je suis chaud patate. il avant de tomber dans un trou et mourir quand un gros con, ça ne m'étonnerait pas non plus de moi. Mais... Alors, j'en suis où là font tu es 20 Non mais 20 ça va me prendre 3 semaines non mais sérieux, non mais là je poulpe pas ça mais ils sont 4. Non pour le vrai, faut que je je le ça Bon allez j'ai un heal, bah, on pas peur. En plus j'ai un pote panda avec moi. Rien à foutre, rien à foutre moi. Je vous défonce la gueule. et où tu t'en vas Putain mon pote, viens m'aider s'il te plaît, je suis en galère. Je suis en galère. Et donc comme je vous l'ai dit, même si je vous l'ai pas dit, nous sommes donc sur une île torture. Je sais pas comment... Après, euh, après avoir vécu avec un, pa euh, avec un maman, euh... non pas papa orc, oui, est ça papa orc et une maman panda, avoir pu me retrouver sur cette île tortue, et ça vous le découvrirez au fil des épisodes bien entendu. Euh... Comment nous avons pu euh, nous en sortir pendant la dernière que j'écrive euh, tout ce que j'ai dit, comme ça je pourrais m'en rappeler dans l'épisode suivant. <rire> aïe aïe aïe, je sais pas où cette histoire va nous amener, mais à mon avis, à mon avis, ça va être quelque chose d'épique. Ce sera forcément une histoire épique, bien entendu. Et je suis tous les défoncer là avec mon stuff gris dégueulasse. Bon après c'est normal parce qu'on est un petit peu level 5 et qu'on n'est pas censé avoir le stuff euh, vert, ni bleu, ni épique, euh, ni légendaire à ce level-là. Donc c'est un peu fait pour qu'on pour... puisse... un peu fait pour qu'on puisse... Je suis en train de péter la gueule à tous ces saloperies de singe. Allez hop, un petit afflux. Nice. Nice, nice, nice, nice. Qu'est-ce nice. que ça fait ça les gars Ah nice, ça... Ça leur inflige des dégâts de nature chaque fois qu'ils me tapent On voulait pas, je veux un peu de café Ah oh. voilà, pardon On y retourne Après mon pote qui fait plus de dégâts quoi, donc ça c'est sympa aussi hein. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, ce que vous en pensez si vous voulez... Euh... Bah si vous aussi vous allez vous lancer dans la Challenge parce que j'aimerais bien en fait que... Je... Bah, qu'il y ait plusieurs gens qui le fassent avec moi et qu'on en discute, etc, différentes difficultés, ce genre de choses. Après, c'est possible que beaucoup de gens l'aient fait à l'époque, donc en 2012, quand le poste... il y a eu un poste officiel de la part de Blizzard qui euh... parlait de l'Iroman Challenge avec toutes les règles, etc. Donc euh, ça a lancé toute un, tout un, une compétition à l'époque, tout un petit tournoi entre les joueurs. Bah c'était un truc plutôt sympa. Hein. Après je l'ai pas fait parce que j'avais bien trop de choses à faire sur ce jeu, hein. comme j'étais jeune et que je venais de commencer à jouer, j'avais autre chose à foutre que de commencer un perso en full gris. Mais vous vous rendez compte de la truc improbable quoi. Je pense que je me suis dit que les gens devaient être trop cons pour faire un truc pareil, après me voilà, quelques années plus tard en train de faire la même chose. Alors, faut que j'aille voir papa, putain mais en gros je dois décimer le village, je dois tuer toute leur famille, tous leurs amis, tous leurs enfants et en plus je dois buter leur père quoi, enfin leur, leur boss. What? Je suis en train de mourir? Ah oh, mais non, mais c'est horrible en vrai. Avoir le avoir le cadre en haut à gauche, c'est trop horrible. Après je comprends, il y a les gens qui jouent avec ça depuis. 20... J'ai des potes qui jouent qui mouse click avec l'interface de base et qui arriveraient à être de manière optimale. Donc après, euh... chacun son truc. Hein. Euh, pour les gens qui savent pas mouse click, ça veut dire juste lancer ses sorts en cliquant tout de suite comme ça. Ça fait. Moi j'arrive pas. Enfin j'ai j'ai pu à l'époque quand je commençais, bien entendu. Mais là c'est... là j'arrive plus, là. C'est horrible. C'est horrible Ah nice, un bâton Ah merde, j'ai plus de place dans mon inventaire. Mais comme on est dans la Man Challenge, je vais essayer de trouver un marchand pour... Euh, pour vendre mes sacs, enfin pour vendre ce que j'ai dans mes sacs, histoire de récupérer un peu de gold Et puis moi que j'ai l'aventure, j'en peux plus déjà <rire> J'en peux plus de marché Oh non, j'ai quand même dégager un truc. Euh, il y a deux de un truc qui vaut rien. Mais ça, ça, ça vaut 9 tiens. Dégage, hop. Ah c'est plus de gars Alors attends on va redégager un truc qui est ça c'est beau 2 c'est dégueulasse donc dégage Et voilà j'ai un bâton euh, Donc mon but sera de mettre des coups de bâton Normalement <rire> c'est pas fait pour ça Ça va des coups de bâton pour pouvoir tuer tous ces saligots de, de singes qui pullulent dans la zone Donc ici après nous allons rejoindre Normalement la zone qui nous permettra d'arriver Enfin, de choisir entre l'Alliance et la Horde. Il faudra libérer un bateau euh, du jeu des espèces de, de monstres bizarroïdes, encore une fois. Euh... Mais ça, on verra ça plus tard. Hein. Là, on va d'abord prendre, je pense, le... Euh... Attends, ne de pas tomber. Nice. Voilà, voilà. Level 9, les copains. Et level 9, ça avance, hein plus que 91 levels et on est au bout. On se motive, on se motive. On y croit surtout. C'est le plus important. Bon, je euh, fais un bouclier. Ça me file 32 l'armure Ce serait pas plus intelligent de mettre un bouclier à de l'armure What the fuck Ah, attends pour moi. Quelque chose a vibré. C'était les... les notifications de mon téléphone. Bande de pervers, je sais pas quoi vous avez pensé, mais c'était vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, c'est pas grave. Désolé, je termine mon gaffe, ça va être 3 Ce serait dommage. Alors, allons travailler... euh... Mais non, il reste une zone avant d'aller... Putain, il reste une zone relou avant d'aller là-bas où, là où, là où je vous ai dit qu'on irait. C'est-à-dire, euh, euh, La zone euh, où vous pouvez choisir entre l'heure de l'Alliance. Pour ceux qui... viennent euh, d'arriver encore une fois, je vais devoir choisir l'Alliance, parce que c'est quelque chose que j'ai choisi de manière aléatoire. En début de... enfin dans le premier épisode J'ai ma... tout choisi aléatoirement hein, c'est pas moi qui ai choisi de faire un shaman panda Si j'avais pu j'aurais fait un aile plus sans paladin Ça aurait été beaucoup plus facile hein. Mais je pense qu'avec un panda... shaman, qu on peut pouvoir aller loin Putain, hein. Putain, va falloir jouer avec les totems, va falloir jouer avec tout Vu que j'aurais pas de sort, vu que pour level 10 je peux pas choisir le spé, ça va être dégueulasse Mais ça me spam tout le temps en plus oui, je une spécialisation. Attendez, quoi Que se passe-t-il Nous devrons attendre que les se calment. Puis nous devrons faire une pause à mi-parcours pour nous mettre à l'abri. Ça va Allons à mi-parcours. ami parcours Non C'est bon, là, non Non oh non, je peux mourir Putain, j'ai peur Oh, oh sa mère. Non, il faut dire que si j'étais mort là... C'était fini, quoi. Oh, mais qu'est-ce que je fous Ah stupide Ah non c'est bon Putain j'ai peur, j'ai tellement peur Ouais putain vous vous rendez pas compte mais j'ai trop la frousse <rire> C'est vrai que si je restais dans le vent et je prenais genre 15% de live par seconde et, euh, et du coup je pense que je pensais que j'allais faire un, un mauvais truc et j'allais mourir là-dessus Oh là là non ça va on s'en sort. Bon là je vais aller tuer le gros dragon à la sortie bien entendu, en devant le faire... Euh... Je dois cliquer sur des petits trucs de foudre qui vont permettre... Ah non, sur des... Euh... voilà c'est ça Sur des feux d'artifice Pour faire descendre ce salaud Tiens meurs Meurs Meurs Voilà Non putain là-bas là, -bas, là, -bas, là -bas. On va anticiper son déplacement ce connard Hop Comme hier Tiens mange Dans ta gueule Et voilà Fais-moi le mariole maintenant hein. Fais-moi le mariole Zoren. Tiens dans ta bouche, voilà Voilà euh, Ceux qui voudraient l'histoire de la zone, je vous... vous passez à votre jeu, parce que moi je connais pas, j'ai pas envie de savoir. Voilà, les pandas ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, on s'en Ils sont pas gentils en plus, parce qu'ils nous ont exilés quand on était petites. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment des ingrats. Des méchants ingrats. Ah tiens Un compatriote euh, Sans stuff, bien entendu. Oui, donc pour vous montrer, euh, je n'ai toujours pas de euh, stuff autre que du stuff gris. Ou blanc. Heureusement qu'on peut utiliser du stuff blanc, parce que putain, si c'est du stuff gris, on serait vraiment dans la merde. Et euh, voilà, on est bien là. On est bien. Et je pense que je vais, vous... Très prochainement, quand j'aurai tué le gardien des anciens qui est ici, ce gros rocher, tiens, mange-toi ça dans la bouche, ramasse ça dans ta gueule. Voilà, c'est vrai que c'est vachement dur. T'as pas une mêlée, toi, connard? Putain, Je j'ai pas assez grosse galère. Tractard, fouillon Tiens, mange, bien fait pour toi. Tiens, pour toi Tiens, mange un coup de bâton prends ton un coup de bâton Tiens, ramasse Pas du tout pas voulu que je fasse un coup de bâton pas voulu. pas voulu que je mette un coup de bâton Et du coup, je vais vous quitter là-dessus euh, Je vous dis à bah, très bientôt pour l'épisode 5 De cette Iron Man Challenge J'espère pouvoir... Non Non, non Il faudra encore au moins 3 épisodes pour quitter cette zone Du coup, je vous dis... à très bientôt pour l'épisode suivant Ne bougez pas Il arrivera dans... 2 jours à partir de ce jour. C'est-à-dire, euh, je sais pas quand. <rire> Allez, à plus tout le monde. C'est top.